Bonjour à tous. Quand j'étais jeune, les jeux vidéo n'étaient pas traduits. Je jouais au jeu de foot et du coup ça m'a permis d'apprendre du vocabulaire white card, yellow card, substitution. J'avais compris que substitution, ça voulait dire remplacement. Et ça m'a servi en mathématiques des années plus tard à comprendre le sens du mot substitution. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va donc tout de suite voir ce qu'est une substitution en mathématiques. La définition... Ça veut dire remplacer la lettre par une valeur numérique. Substituer une lettre, c'est remplacer la lettre par une valeur numérique par un nombre. Donc par exemple, dans l'expression 4x plus 3, si je veux substituer x par 6, ben, je vais remplacer x par 6. Mais attention, entre 4 et x, c'est quoi l'opération Comme il n'y a rien, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est une multiplication. Donc si je remplace le x par un 6, je fais attention de cette fois bien faire apparaître la multiplication. Donc, c'est 4 fois 6 plus 3. En effet, 4x, si on ne met rien, on sait que c'est une multiplication. Par contre, 4 et 6, si on ne met rien, ben, ça devient 46. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut 4 fois 6. 4 fois 6 plus 3, 24 plus 3, égale 27. Voilà, c'est ça à substituer. On va s'entraîner maintenant, à vous de jouer. substituer y par 5 dans l'expression 2y²-3y. y au carré moins 3y. Mettez pause, écrivez le calcul, essayez de le faire. Est-ce que c'est bon Première étape, on remplace y par 5. On fait attention, entre 2 et y carré, il n'y a rien, donc il faut mettre une multiplication, 2 fois 5 au carré, moins 3 fois 5. Ensuite, qu'est-ce qui est prioritaire La puissance. On doit faire 5 au carré, 5 au carré, 25. Puis les multiplications. 2 fois 25, 50, et de l'autre côté de la soustraction, 3 fois 5, 15. On arrive donc à 50 moins 15, 35. A vous de jouer sur le cahier d'exercice. Dans l'expression 4x plus 4, remplacez x par moins 2. Mettez pause, à vous de jouer. Est-ce que c'est bon 4 fois moins 2 plus 4, attention, les nombres relatifs, ça fait moins 8 plus 4. Moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Remplacez maintenant x par 0 dans l'expression 3x carré plus 1. C'est bon 3 fois 0 carré plus 1, bah 0 carré ça fait 0, fois 3 ça fait 0, il ne reste plus que 1. Très facile. Remplacez x par 3 dans l'expression x moins 4. Faites attention, les nombres relatifs, 3 moins 4, ça fait combien Ça fait moins 1. J'espère que vous vous rappelez du chapitre sur les relatifs. Et enfin, pour x égale moins 1, remplacer, substituer x dans l'expression moins x plus 2. Attention au signe, évidemment. Donc le piège vient du moins. Moins moins 1 plus 2, ben moins moins, ça donne plus. 1 plus. Plus 1 plus 2, ça fait 3. Alors, vous aviez combien de bonnes réponses sur ces 4 exercices J'espère que vous avez 4 sur 4. Si ce n'est pas le cas, réessayez de les faire en cachant les réponses. Donc vous devez retenir la définition. Une substitution, quand on substitue, c'est qu'on remplace. Substituer une lettre par une valeur numérique, c'est remplacer une lettre par un nombre. Et on peut faire tous les calculs qu'on veut par la suite. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux